Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration, notamment le drapeau là. Et puis à la toute fin, on importera euh, le nuage, euh, également réalisé avec Inkscape. Donc on va dans fichier nouveau. Voilà, on va maintenant dans fichier importer pour importer le modèle. Donc le modèle est là. Je fais ouvrir. Incorporer, OK. Je vais faire apparaître ici la fenêtre des calques. Donc je clique ici sur calque. Je clique maintenant sur le calque là. On voit que le raccourci c'est mage. Ctrl L. Ce calque, je vais le renommer, je vais l'appeler Modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Euh, je le verrouille. Voilà. Je clique sur le petit plus pour créer un autre calque que je vais appeler Illus. Ajouter. Je peux maintenant fermer la fenêtre des calques et je vais faire apparaître la fenêtre objet. Alors, la fenêtre objet, c'est un petit peu comme la fenêtre des calques, mais en un peu plus poussé, à savoir qu'ici, donc j'ai bien mon calque Illus, mon calque modèle, et dans le calque modèle, j'ai un calque objet dans lequel j'ai mon image. On va cliquer sur le Calculus, là. Et on va pouvoir réaliser, euh, par exemple, le, le drapeau belge. Alors, pour déplacer mon document, je clique sur la molette de ma souris. Vous voyez, je peux déplacer, là. Et on a également les petites glissières qui sont là et là. Voilà. Pour zoomer, je peux appuyer sur la molette de ma souris. Ou sur les touches plus et moins. On a également ici, vous voyez, le, le zoom. On peut cliquer sur le petit moins ou le petit plus. Voilà. Euh, ceci étant fait, je vais... Cliquez ici sur Créer des rectangles et des carrés, on voit que le raccourci c'est R. Hop, donc je vais faire un petit rectangle, je me mets bien au-dessus là, je clique, je glisse. Voilà, comme ceci. Euh, je vais dupliquer cet objet, donc pour le dupliquer, d'abord je sélectionne l'outil Sélectionner et Transformer des objets, je clique dessus, je duplique, donc CTRL-D, ou alors je peux cliquer là-dessus, euh, pardon ici, voilà. Vous voyez là j'ai deux rectangles, donc un premier et un deuxième rectangle, L'objet dupliqué se place au-dessus de l'autre, donc je le clique dessus et je le déplace. Vous voyez euh, Grâce ici à l'option magnétisme, automatiquement, j'ai mon rectangle qui va bien se mettre au coin de l'autre. Voilà. Je duplique encore, CTRL D, je clique dessus et je déplace en glissant, voilà. J'ai maintenant donc trois rectangles. Ces trois rectangles, je vais donc les sélectionner. Alors pour les sélectionner, je peux faire un cliquer et puis je détermine une zone de, de sélection. Donc je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection. Et je vais déplacer ces rectangles vers le haut, comme ceci, en cliquant dessus. Je vais maintenant leur appliquer la bonne couleur avec l'outil pipette. Alors l'outil pipette, c'est D, mais on peut également utiliser le raccourci F7. Vous voyez Donc là, donc j'ai cet objet qui est sélectionné. J'appuie sur F7 ou D, j'ai l'outil pipette et je clique pour récupérer la bonne couleur. Je sélectionne l'outil Sélectionner et Transformer. On voit que le raccourci c'est S, mais c'est également F1. Je clique sur cet objet. Je peux récupérer cette couleur avec la pipette. F7. Hop. Je sélectionne maintenant ce rectangle avec l'outil Sélectionner et Transformer. Tac. F7. Et maintenant, j'ai le drapeau qui okay, est parfait. Euh, je vais le grouper. Alors pour le grouper, on peut cliquer là-dessus ou faire un CTRL-G. Et on va supprimer ici le contour en... Cliquant sur la croix avec la molette de la souris. À ce moment-là, vous voyez, j'ai un joli drapeau. Donc sur ce drapeau, maintenant, on va s'amuser à, à le déformer, vous voyez, pour avoir un petit côté ondulé comme ceci. Alors pour cela, première chose à faire est très importante, on va convertir tous ces objets là en chemin. Alors on peut se mettre sur le groupe, on peut sélectionner l'outil éditer les nœuds ici, et cliquer là-dessus pour convertir les objets sélectionnés en chemin. On voit que le raccourci c'est Maj-Ctrl-C, donc Maj-Ctrl-C, hop, voilà, on a maintenant des chemins. Alors comment on sait que c'est un chemin C'est parce qu'ici il, il y a les petits nœuds des objets. Alors que tout à l'heure, si je reviens en arrière, donc je peux revenir en arrière en cliquant là-dessus, je vais faire ça deux fois, une seule fois, pardon, je clique sur l'outil éditer les nœuds. Si je sélectionne cet objet, on voit ici qu'il y a un carré, un rond blanc, et puis un autre carré. Ça veut dire que c'est un, un objet un peu spécial. Donc, en le convertissant, on a bien les quatre nœuds. Donc, on fait comme tout à l'heure. On sélectionne tout. Maj bah, Ctrl C. Voilà. Et à ce moment-là, on va pouvoir appliquer un effet de chemin. Donc, je vais dans le chemin, effet de chemin. On clique sur le petit plus. On va choisir. Alors là, je vais tout supprimer. Et on va choisir, donc on a déformation par grille et déformation par enveloppe. On va choisir d'abord déformation par enveloppe, voilà. On a maintenant la possibilité de déformer le chemin supérieur de l'enveloppe, donc je clique là-dessus. Je me mets à peu près au milieu, vous voyez j'ai une petite main qui apparaît, je clique, je glisse. Voilà, hop, je déplace, comme ceci, je mets à cet endroit-là, je clique, je glisse. On a également la possibilité de faire apparaître les poignées, en sélectionnant les deux nœuds, vous voyez on a les poignées, donc... Si on préfère modifier avec les poignets c'est peut-être mieux. Voilà donc le côté supérieur, le côté inférieur, Donc comme tout à l'heure soit on se met au milieu, ouais on se met au milieu plutôt, voilà hop, on déforme, on fait apparaître les poignets, comme ceci, voilà on va dire que c'est bon. On va maintenant voir une autre déformation, la déformation par gris, c'est toujours intéressant de connaître. À ce moment là vous voyez, Inkscape est capable d'empiler les effets de chemin, et on peut éventuellement projeter celui-là au-dessus de l'autre. Ça change un petit peu. Et maintenant si je veux voir la déformation pra gris, je clique là-dessus et on a une sorte de petit maillage. Et on va pouvoir peut-être être un petit peu plus fin. Voilà. Comme ceci pourquoi pas. Si on le souhaite. Voilà. donc si on est satisfait on peut voir ce que ça donne on peut activer ou désactiver en fonction de ce qu'on souhaite on peut le replacer à l'arrière plan, ce... enfin juste en dessous ici de déformation par enveloppe pour voir ce que ça donne ouais, bon allez on va laisser comme ça peut-être ici déformer un petit peu Voilà, allez on va dire que c'est bon. Donc on a notre petit drapeau, comme ceci. Euh, on va l'agrandir un peu, je vais cliquer là-dessus voilà, pour l'agrandir. On va utiliser ici l'outil dessin à main levée. Donc on prend ici, euh, créer un chemin de baiser régulier, pas de pression, lissage à 25, forme ellipse, non non, aucune. Voilà, on va faire un premier tracé ici. Je vais le mettre en rouge pour que vous puissiez bien voir la ligne que j'ai créée. Voilà. J'appuie sur Shift de façon à additionner ici les objets créés. Donc je fais un petit truc ici. Je me remets bien au-dessus du petit rectangle là de façon à pouvoir recontinuer mon tracé comme ceci. Voilà. Puis là je vais faire à cet endroit là une petite zone. Donc j'appuie sur Shift encore. Et je fais une petite zone d'ombre. Enfin ça me, servira, ça me servira pardon de zone d'ombre pour supprimer ici le nœud. Alors, pour supprimer le nœud, il faut appuyer sur ctrl alt et sur le nœud. Voilà. On va mettre un fond noir. On va supprimer le contour, donc je clique sur la croix avec la molette de ma souris comme ceci. On va diminuer l'opacité, donc clic droit ici et je diminue à 50, c'est pas mal. Je fais apparaître la fenêtre fond et contour. En cliquant là-dessus, on voit que le raccourci c'est Maj, Ctrl, F, et on peut jouer ici sur le flou. Oui, j'ajoute un petit flou comme ça. Parfait. Je sélectionne ici mon drapeau, et je crée un clone. Pour créer un clone, c'est facile, on clique là-dessus. Hop! Avec Shift, je sélectionne ici les ombres, et je fais un clic droit, et je fais définir une découpe. Voilà, comme ça j'ai mes petites ombres. Alors là, sur la noix, ça marche pas trop. On va grouper, donc ici j'ai mes ombres et on va grouper le drapeau. Donc je clique sur le drapeau, j'appuie sur Shift. Alors pour que ce soit peut-être un peu plus clair, je vais refaire apparaître la fenêtre objet ici, voilà. Donc là j'ai mes ombres, là j'ai mon drapeau, vous voyez j'ai bien sélectionné ici les deux objets. Je vais les grouper, donc CTRL-G ou je clique là-dessus, voilà. On va maintenant faire le petit poteau et puis les petits fils qui rattachent euh, mon drapeau. Donc je clique ici sur l'outil créer des rectangles et des carrés, Tac. Donc je clique, je glisse. Voilà, donc ça va être un gris. Donc je vais mettre ici un gris. À euh, Opacité 100% bien sûr. Hop, 100%. Alors je zoome un peu, je vais faire un, un dégradé radial. Euh, linéaire, pardon. Je clique là-dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Donc là je vais mettre un gris un petit peu plus clair. Presque un gris à, 10, à 5%, ça doit être ça. À, non. Voilà, 5%. Euh, je peux rajouter des petits taquets de couleurs. Donc, je double-clique. Vous voyez, hop, j'ai rajouté une petite couleur que je peux m'amuser à déplacer. Euh, il, donc, cette couleur-là, là, là j'ai un petit losange. Je vais mettre une couleur peut-être gris à 5. Et là, je vais peut-être mettre un gris un peu plus foncé. Voilà. Comme ça, ça fait. Un poteau un peu métallique. Euh, je désactive le magnétisme, j'en ai pas besoin. Vous voyez ici, en cliquant là-dessus, où le raccourci, c'est Shift pourcentage. Vous voyez, on désactive et on active le magnétisme. Je réduis un petit peu ça. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais utiliser maintenant l'outil, ici, tracer des courbes de Bézier. Alors, en fait, je vais réactiver le magnétisme. Et je vais activer ici toutes ces options. Hop non, ça fonctionne pas. Et également ici, de façon à ce que, voilà, lorsque je suis vraiment sur la ligne de mon rectangle, là, vous voyez, j'ai une petite information. Et comme ça, je peux placer correctement mes lignes. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. J'ai maintenant, voilà, un petit zigzag qui représente des, des lignes. Euh, je vais mettre une couleur gris foncé. Donc, le gris à 80. Voilà. Avec la molette, je clique sur la couleur. Et je vais rajouter ici une petite ligne qui va de là à là. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors toujours le petit gris 1,80 en appuyant sur la molette. Je duplique cet objet, CTRL D, et je vais le descendre. Euh... Bon d'abord je vais avec l'outil éditer les nœuds déplacer un nœud ici comme ce... voilà comme ça. Et cet objet, je vais le descendre un petit peu en arrière, voilà, de façon à ce que la ligne passe juste derrière. Je sélectionne les deux lignes plus le petit zigzag là. Je duplique tout ça, CTRL-D, et je les déplace vers le bas en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale, de façon à pouvoir créer facilement, je désactive le magnétisme, voilà, la, ces objets, euh, ça je vais le placer à l'arrière, comme ceci, voilà, c'est fait. Donc je vais grouper tout ça, Hop, rectangle de sélection, je groupe cet objet, CTRL-G, que je peux renommer en drapeau. Voilà tout simplement. Ce que je vais faire, je peux maintenant masquer ici euh, mon calque modèle. Voilà, je mets mon drapeau à peu près comme ceci. Je trouve que c'est un petit peu trop sombre là l'ombre. Je clique dessus et je vais peut-être ici mettre euh, à 40, peut-être un peu plus clair, c'est pas mal. Et on va maintenant importer tout simplement notre fond. Donc je vais dans Fichier, Importer, je sélectionne, Ouvrir, OK. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu en cliquant là-dessus, en appuyant sur CTRL. Je passe cet objet à l'arrière-plan. Voilà, c'est pas mal. On va supprimer ici le logo Inkscape. Et ici, le petit texte. Je supprime le nuage qui est au-dessus là, donc je clique avec l'outil Éditer les nœuds, et je supprime. Euh, ici j'ai un rectangle avec un, un dégradé, je vais lui mettre les bonnes dimensions, donc je, vous voyez avec l'outil Éditer les nœuds, j'ai sélectionné mon rectangle, Hop. je sélectionne maintenant l'outil Sélectionner et Transformer des objets, et je vais pouvoir rentrer les valeurs que je souhaite en pixels, donc ici on va mettre 1920, et... En hauteur 1080 voilà alors là je place mon nuage comme ceci je vais mettre ça comme ça je vais agrandir un petit peu le nuage alors là j'ai en groupe donc pour rentrer dans le groupe je clique ici sur la petite flèche là j'ai mon nuage voilà j'ai mon nuage dans un groupe d'accord <rire> voilà j'agrandis un petit peu Allez, c'est pas mal. On va ajuster la sélection, euh, la page à la sélection, pardon. Donc le raccourci, c'est Maj-Ctrl-R. Ce qui correspond également à aller dans les préférences du document, ici. À aller dans redimensionner la page au contenu et à cliquer là-dessus, vous voyez. Ajuster la page au dessin ou à la sélection. Voilà. Il ne reste plus qu'à enregistrer ça. Fichier enregistré sous, sur le bureau. On va l'appeler drapeau.